une sortie de but pour le gardien Seth Win. Il avait trop poussé son ballon. Saidi sur cette euh, balle jouée en une-deux avec euh, Nate Silliman. Et à l'image, le meneur de jeu de cette équipe de la GS voilà. Belgileli. La balle en touche. Commise par Dagoulou remise en jeu pour la Gessawara voilà. avec le numéro 13 Bousmaha, Bousmaha qui remet sur son coéquipier le centre à chercher au point de pénalty Aoudou encore une fois mais la balle heureusement et il y avait l'axe central de cette défense du MC Oran qui a pu dégager et le Doran qui lui, essaye d'aller de l'avant mais il passera pas une défense compacte hein, de la GS en milieu de terrain. C'est perdu, récupéré en milieu de terrain par Dagoulou. Dagoulou. Ça revient derrière, on écarte là-bas sur le côté pour le MC Oran. Avec Amaran, Amaran l'emballant. Et c'est coupé par la défense, récupéré très rapidement encore une fois par les joueurs de la GS Aura. Ces balles longues sont bien placés. Ces hein. joueurs... Euh, et c'est Poulain de Ali Et on écarte sur Terbah. Terbah qui dribble. Qui percute. Beljileli Terbah. Terbah avec Beljileli. Et ça fait le bonheur des supporters. Beljileli. Le maestro de cette équipe. Le centre. La tête en deux temps. Il avait voulu jouer cette balle avec Aoudou. Le dit l'arbitre Et c'est joué rapidement avec Nate Naït qui a le ballon. Naït Limène qui va se coincer là-bas et il obtient quand même la faute. Devant, Belkhir la baisse Bel Ça revient dans les pieds de Baradja. Avec euh, Benyato. Benyato qui a essayé de remettre sur euh, Baradja, ça passera ouais ça passera pas. Et Bakayoko de la tête et Nester, loin, loin devant, ça revient dans les pieds de la défense des Hamarawa. Taboulou, avec uh, Naïs nice Liman, Liman nice Saïdi, l'emballant pour euh, Bagnato. Euh, plutôt, euh, donc, euh, c'était Hamaran euh, qui avait rejoué sur Saïdi. Et Benjilali, dans le milieu de terrain, Benjilali qui garde le ballon. Benji Lali qui y va, qui est fauché par...